Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je voudrais vous demander, que faut-il comprendre de l'entrée de Jésus à Jérusalem? Cette semaine, pour préparer ma réflexion, je me suis plongé dans les textes de Roland Barthes Umberto Eco, de Pierre Bourdieu et de Christophe Lamoureux. Ces grands penseurs comparent habilement dans leurs textes le grand théâtre de l'antiquité grecque à la lutte professionnelle, ou le « catch », comme on l'appelle en France. Vous pouvez peut-être sourire, mais une soirée de lutte n'est rien, rien de moins un grand spectacle de la douleur, de la souffrance, de la justice et de l'affrontement entre les forces du bien et du mal. Comme au théâtre, le dénouement final est souvent bien moins important que la gamme d'émotions ressenties par le public. Les deux types de représentations sont régis par une mise en scène, des rythmes, des codes convenus qui permettent de comprendre immédiatement le rôle de chaque personnage dans l'histoire imaginée par les scripteurs et déclinée par les interprètes. En bref, à un événement de lutte professionnelle, la personne naïve n'est pas celle qui accepte toutes les conventions de la soirée. C'est celle qui croit qu'elle est la seule à comprendre les conventions, la seule à comprendre ce qui se passe vraiment. Le théologien John Dominic Cresson semble appliquer ce dernier principe à son analyse des textes bibliques. La majorité d'entre nous croit que nous comprenons mieux le sens des actions et des mots de Jésus que ceux et celles qui étaient présents en ce temps. Nous sommes convaincus que les gens euh, vivant dans l'ancien temps étaient une bande de naïfs, incapables de saisir la morale et le sens d'une parabole simple. Mais nous, hommes et femmes modernes, nous sommes plus intelligents. Nous savons comment analyser logiquement et scientifiquement un texte afin de découvrir ses symboles et ses messages cachés. Cependant, Crossen suggère que peut-être que nous avons tout faux. La majorité des gens de l'Antiquité comprenaient peut-être très bien les textes bibliques expliquant la puissance créatrice de Dieu, et que c'est nous, aujourd'hui, qui sommes les naïfs, en tentant d'analyser les virgules, les verbes, les auteurs hypothétiques du texte. Nous croyons que nous sommes les seuls à savoir des choses, sûrement très bien comprise par les gens d'autrefois. Tout ce long préambule nous conduit au texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Marc. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est habituellement lue toutes les années le jour du Dimanche des Rameaux. L'explication traditionnelle veut que la foule en voyant arriver Jésus sur le dos d'un âne, s'est trompée. Elle croyait à l'arrivée d'un nouveau sauveur, d'un guerrier qui allait les délivrer de l'oppression romaine, d'un nouveau roi qui rétablirait la dynastie du roi David. Mais aujourd'hui, ah, nous savons que Jésus était un Messie différent, humble, dépouillé et au service des autres. Le roi des rois avait choisi de marcher paisiblement vers sa mort. Le Fils de Dieu allait démontrer sa toute-puissance à travers le sacrifice ultime pour la rédemption de nos péchés. Mais... Que penseriez-vous si je vous disais que peut-être c'est complètement l'inverse? Que diriez-vous si j'affirmais que notre incompréhension des codes, des rites et des conventions de la société de Jésus nous empêche de bien saisir le sens de cet événement? Parfois pour comprendre Parfois, comprendre le contexte d'un événement est essentiel. À l'époque de Jésus, le temps de la Pâque juive était une importante célébration du nationalisme israélite en raison de la commémoration de la défaite de l'armée de Pharaon par une bande d'esclaves démunis. À cette époque aussi, la population de Jérusalem quadruplait pendant une semaine. Un esprit carnavalesque régnait dans les rues de la ville, une atmosphère propice à la satire, à l'ironie, au renversement des rôles et à la moquerie des riches et des puissants. Et c'est dans cette atmosphère survoltée qu'un homme arrive assis sur le dos d'un âne. Et en le voyant, le peuple de Jérusalem se souvient que trois siècles plus tôt, Alexandre le Grand est entré triomphalement dans la ville sur son cheval de guerre. Les gens présents font le lien avec les nombreux gouverneurs et généraux romains qui tentaient des démonstrations de force en pénétrant dans Jérusalem avec leurs troupes et leurs chevaux. Il connaissait la prophétie du livre de Zacharie annonçant l'arrivée d'un nouveau roi, juste, victorieux et humble, monté sur un âne. La foule de Jérusalem comprend immédiatement la mise en scène de Jésus, qui utilise les codes et les conventions acceptées par son peuple pour subvertir, et ridiculiser les autorités publiques. Et aussitôt, les gens rentrent dans la danse. Avec ironie, ils proclament ah, « Voilà, voilà la parfaite représentation de nos dirigeants, incapables, ineptes et ridicules. N'importe quel malheureux préfère mieux qu'eux. Alors étendons nos manteaux et déposons nos branches sur le chemin de cet homme. Rendons grâce à Dieu pour son arrivée. Sauve-nous, Jésus, parce que nous n'en avons besoin. Donne-nous des nouvelles règles, un nouveau monde, un nouveau royaume, parce que celui-ci est vraiment pourri. Viens, sois celui en qui nous pourrons ressentir la présence de Dieu Tout-Puissant, comme nos ancêtres ont pu le faire dans le passé. Les autorités qui ont aussi assisté à ce spectacle ont compris très bien le message de Jésus. Sans même ouvrir la bouche, il a exposé la douleur, la souffrance, l'absence de justice ressentie par son peuple. Il révèle l'hypocrisie du système gouvernant sa société. Il a critiqué la soif de pouvoir d'une petite élite. En quelques secondes, les autorités ont saisi qu'un homme capable de mobiliser une foule sans machine de propagande, sans armes, sans même prononcer un discours, est un homme extrêmement dangereux. C'est un homme qu'il faut maîtriser. C'est un homme qu'il faut faire taire. C'est un homme qu'il faut abattre. Tout prit. Avec son entrée à Jérusalem à Dodane, Jésus a puisé dans toutes les conventions et les codes de son peuple pour passer un message puissant. Tous et toutes ont compris immédiatement qui jouait le rôle des bons et qui étaient les méchants. Tous et tous ont compris le défi lancé aux puissants de ce monde, tous et toutes ont découvert qu'à la fin, le roi était nu. Et c'est pour cette raison que cette grande mise en scène est devenue un autre maillon qui fait avancer l'histoire vers la crucifixion et la résurrection de Jésus. Merci d'être là. Que vous écoutiez sur Facebook ou sur, sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Plus particulièrement à l'infolette qui envoie un seul courrier par semaine. Le lien est en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye.